Je l'aime, je l'aime, parce qui est mal le premier. Il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Oh oui, je l'aime. ce qui n'est pas le premier, il n'a à qui mon salut sur le bois du calvaire. Que le Seigneur nous bénisse richement, le nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume.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 Et Satan ne peut l'approcher C'est pourquoi les peuples le craignent Mais il est si bon pour moi donnez moi oui, donne-moi Oui, donne-moi l'ancien évangile Il est si bon, pasteur, donne-moi Apôtre, donne-moi l'ancienne nous sommes heureux, notre Père, d'être là dans ta maison, Père Saint-Dieu, de voir réellement chanter des chants de Sion, glorifiant ton Seigneur encore, Père Saint-Dieu, parce que réellement tu es digne de recevoir la gloire qui vient de ton peuple à toi, mon sauveur, parce que. Tu as été le seul à fouler au pressoir, mon roi. Tu as reçu toute la colère, de mes oh Dieu. Tu as vaincu seul, mon bénémoine, Seigneur. Oh, que ton nom soit élevé, Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout genou fléchira dans les cieux et sur la terre, mon roi. Louange et honneur à toi. Tu es vraiment le puissant conquérant. Tu as conquis, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, tu as vaincu. C'est pour ça que nous sommes heureux encore ce soir d'être là à ta maison pour chanter les chants des sions avec allégresse, mon bénémoine Père Saint-Dieu, pour glorifier le seul nom qui sauve, le seul nom qui guérit aussi, Père Saint-Dieu. Le seul nom par lequel nous sommes délivrés, Père Saint-Dieu. Sois béni encore ce soir. Merci pour le chants et les cantiques, mon roi. Béni ton fils. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Louange et honneur à toi pour les enfants qui ont chanté, pour les frères et sœurs qui ont chanté, pour notre. Précieux Fois, Christian, pour tout ce que tu as fait Seigneur, pour ce sur le matériel, mon Père Saint-Dieu, gloire te revient Seigneur Mon âme te loue encore ce soir parce que tu... Nous sommes parmi les vivants Et les vivants, vêtements sont ceux-là qui te louent Père, oh, nous te louons Aujourd'hui encore, en regardant Ce que tu as fait pour nous, Père Saint-Dieu Et ce que tu continueras pour pouvoir faire encore davantage Nous sommes plus que heureux Seigneur, de t'avoir comme maître Rédempteur et sauveur Guide qui nous conduit encore, béné Père Saint-Dieu, ta présence n'a jamais fait de défaut Seigneur, tu es notre soutien. Un appui dans les cas de détresse, mon bénéfice, un secours qui ne manque jamais pour nos pères. Nous te disons merci encore, Père, oh Dieu. Oh, nous nous réjouissons de ta voix, Père Saint, Dieu. Merci encore pour ce que tu fais. Merci aussi pour tous nos frères et sœurs qui sont en connexion à différents endroits. Louange et en honneur à toi encore parce que tu nous as donné encore des frères et des sœurs. Merci pour les psaumes, merci pour l'adoration. Béni sois-tu, Père, car nous t'avons ainsi prié, mon roi, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni, qu'il vous bénisse richement, vous pouvez vous asseoir. Il y a un cantique que nous chantons. oh quel beau soleil est dans mon âme, il resplendit, il illumine tout. Mmh. Oh oui, hein. c'est merveilleux, oui, oui, oui, oui, gloire à Dieu. Nous sommes heureux et nous le remercions effectivement pour la force qu'il nous donne, pour. Uh, le soutien, de le secours aussi que nous, nous donne et vraiment mon cœur aussi était aussi touché et par le chant, tous les chants que j'ai eu à pouvoir aussi entendre et même depuis les débuts aussi pendant que mes frères et sœurs arrivaient lorsque la chorale avait commencé à chanter les cantiques waouh waouh waouh waouh waouh waouh j'étais là j'ai dit mon Dieu d'amour qu -ce que c'est merveilleux et quand vous avez commencé le service et tout cela les... Dieu est bon pour nous que Dieu te bénisse. La, la Bible dit que la louange est si aux endroits. Quand nous sentons que nos cœurs sont libérés par ce Jésus-Christ. Vous savez, ça, ça réjouit le cœur et puis l'adoration monte parce que nous adorons celui que nous aimons. Et que, celui que nous voulons avoir comme compagnon. <rire> Tout seul dans ce monde, abandonné de tous, pauvres et visérable. Alléluia Oh mon frère, ma soeur, oh là là. C'est merveilleux ça. Nous, nous prions que Dieu nous aide, frère, que vraiment que la flamme descende. Seigneur, c'est que mon cœur réclame. C'est le feu. C'est le feu. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Nous désirons être enflammés, mon frère et ma sœur. Oh, nous avons beaucoup dormi, nous avons laissé beaucoup le monde prendre beaucoup plus de temps. Ça nous a beaucoup ennuyés, on s'est senti lourd. Maintenant, on veut être rempli de lui pour vraiment se sentir aussi bien, trop à l'aise aussi à pouvoir les glorifier. Nous avons chanté aussi les cantiques, effectivement, qui montrent qu'effectivement, nous disons qu'effectivement que nous n'avons plus de temps ici. Les jours se raccourcissent de plus en plus. Est-ce que nous sommes censés pouvoir être conscients que nous rentrons chez nous ce monde n'est pas chez nous, hein. nous avons notre chez nous et c'est pour cela que nous sommes appelés et qu'on considère effectivement, et que nous nous considérons aussi comme étant de pèlerins, des étrangers et des voyageurs. Il n'y a aucune chose, avant oui, il y avait des choses effectivement qui nous liaient, qui nous maintenaient dans ce monde effectivement aussi, pour lequel nous disions, bon, nous restons encore. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement qu'il n'y a rien dans ce monde effectivement qui peut nous retenir. C'est pour ça que avec tout ce que notre Seigneur nous a donné, comme Josué pouvait le dire, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Donc il n'y en a aucun qui doit rester. C'est pour ça que nous combattons, nous voulons vraiment qu'il rentre effectivement aussi parce que nous ne sommes pas chez nous. Nous remercions notre Dieu qui ne nous a jamais euh, laissés seuls mais qui est toujours là, effectivement, aussi, pour pouvoir aussi nous éclairer et nous conduire, comme il a prié tout à l'heure, en disant que tu es cette lumière, cette colonne de feu qui nous conduit dans la nuit, et cette colonne de nuit aussi, dans la journée. Jamais il n'a manqué de pouvoir conduire son peuple. Il a toujours été présent, comme on dit, l'eau toujours présente des rochers. Nous, nous avons cette grâce. Il était comme ça dans les temps. Il est aussi comme ceci dans notre temps. C'est pour ça que nous nous réjouissons quand même, nous ne voyons pas tellement très bien, nous ne devons pas être inquiets parce que la lumière brille encore. Le Seigneur, notre Dieu, il est celui qui nous éclaire et nous conduit et nous conduira. Et ça, c'est la vérité, frère et sœur, jusqu'à ce que ce merveilleux, ce sont des paroles qui doivent réellement nous consoler. Il a dit effectivement que jusqu'à ce que la totalité soit entrée. Voyez-vous que, et là nous comprenons qu'effectivement qu'il est toujours précis dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait, effectivement. S'il a dit donc, il a jeté le regard parmi les nations. donc Les nations ce sont donc des païens. Il faut que parmi les païens, ceux-là qu'il a eu à pouvoir choisir, le dernier, peu importe, comme nous le disions effectivement, l'élection ne n'échouera jamais. Les diables peuvent s'élever avec tout ce qu'ils peuvent faire, mais les derniers doit entrer. C'est pour ça que nous nous réjouissons quand nous pouvons réaliser que le Seigneur ne, ne pourra jamais nous abandonner. Puisque quand nous faiblissons, il envoie sa parole. Et son esprit suit et agit effectivement encore davantage. Au corps, nous prenons courage Nous ne sommes pas comme le monde. Nous ne sommes pas comme ceux du monde. Nous ne faisons pas partie du monde effectivement. Et bien nous savons que nous avons trouvé grâce à ses yeux parce qu'il nous a mis à part. Donc ce qui veut dire qu'effectivement que nous pouvons que être les jours de notre vie, effectivement, heureux, peu importe, que nous soyons malades ou faibles ou quoi que ce soit, ce n'est ni la maladie, ce n'est ni les faiblesses du corps, effectivement, qui peut réellement nous abattre parce que Dieu nous a placés au-dessus. Et ça, c'est la vérité, mon frère et ma sœur. C'est-à-dire qu'il a dit lui-même, quand nous pouvons entendre qu'il a dit que nous sommes passés de la mort à la vie. Alors, comment voulez-vous que nous repassions encore de la mort Parce que nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Et puis il nous a donné les signes. <rire> Comment savons-nous que nous sommes passés de la mort à la vie Mais la Bible dit que c'est parce que nous aimons les frères. Parce que personne ne peut aimer un frère ou aimer quelqu'un effectivement. Et, et tout son cœur comme cela et qui peut même pleurer si ce n'est l'amour divin de des dieux alors là nous comprenons qu'effectivement je ne suis plus la même personne hier yeah, tu ne pouvais pas avoir de telles réactions ce n'est pas possible il faut que quelque chose soit en moi alors c'est pour ça qu'on nous dit que si vraiment quelqu'un est en Christ il est vraiment une nouvelle création les choses anciennes sont donc passées frères et sœurs ce n'est pas des discours que vous entendez mais c'est notre vie c'est la réalité parce qu'un jour, nous serons chez nous. Et aussi longtemps que nous sommes ici, nous ne pouvons pas partir sans que le monde se rende compte qu'il y a des étrangers et dont nous ne voulons pas avoir rien à voir avec eux. Il faut qu'on s'en débarrasse. Oui, mon frère et ma soeur. Le peuple d'Israël, la postérité d'Abraham, quand on le regardait, on savait très bien. Ils étaient des étrangers en Égypte. Ils n'étaient pas des Égyptiens. Et pourtant, ils étaient les même personnes, le même genre de personnes, C'est des êtres humains. Mais quand on le regardait, il dit non, ceux-là sont des étrangers. Et on ne peut pas les considérer comme étant faisant partie de nous. C'est pour ça qu'on les a traités, parce qu'ils étaient étrangers, on les traités différemment, ils étaient des esclaves. Parce qu'il n'y avait pas d'Égyptiens qui étaient esclaves. Les esclaves étaient des étrangers. Ces étrangers étaient effectivement, quand on le regardait, la postérité d'Abraham, on l'a regardé, il c'est là, on ne peut pas le mélanger avec nous. Ils ont des habitudes, ils disent, oh non, que Dieu soit béni. Ils ont, ils ont simplement vécu et on les a regardés comme étant un peuple qui ne faisait pas partie des autres peuples. Le Seigneur leur Dieu avait dit à leur père Abraham que je fais une alliance avec toi, de sorte que moi ici je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité, donc après toi. Dieu est toujours fidèle en fait dans sa façon de faire les choses. Mais maintenant, c'est à nous de pouvoir aussi nous regarder et réaliser, est-ce que ce est que Dieu a eu à pouvoir vouloir avoir, effectivement, se manifeste vraiment en moi Et quand on me regarde, sans que je ne dise rien, juste par ma façon de faire, marcher simplement, et m'asseoir même, quand les gens me parlent, effectivement, je, sans rien dire, que les gens disent non, celui là, là ou bien celui-ci, il n'est pas comme les autres, même si je n'ai rien dit. <rire> Mais c'est parce que quand vous-même, vous ne vous disiez absolument rien, vous dégagez quelque chose. Vous savez, frères et sœurs, les mauvaises pensées, les mauvaises choses que vous avez, ça dégage aussi un parfum. Hein. Même quand vous vous vous savez, vous avez quelqu'un qui est à côté de vous, qui, qui a un esprit qui murmure tout le temps, même s'il ne dit rien, grommelle à l'intérieur, vous sentez une atmosphère mauvaise. C'est sûr et certain, vous sentez que quelque chose autour de vous n'est pas tellement très bien. Parce que, vous savez ici, c'est comme ça que sont les démons en fait. Le score, il trouve un moment où il peut être quelque part, Avec vous sentez que, quand vous avez à prier une fois Dieu, vous sentez que, vous savez, c'est comme ça. Vous sentez que quelque chose n'est pas bon. Mm -hmm. C'est normal parce que ce qui est à l'intérieur de vous est bon et ce qui est là quelque part n'est pas bon. Ça ne peut pas s'entendre. C'est pour ça que quand quelqu'un n'est pas dans son cœur, il murmure, il grommelle effectivement, et quand vous avez pris, vous êtes tellement bien, vous sentez, ça ne passe pas bien. Et la personne ne se rend pas compte que là, il est en train de cultiver des démons et qui détruisent effectivement aussi l'atmosphère. Donc, c'est-à-dire que. -dire que mais, mais maintenant, quand vous avez Christ au-dedans de vous, la Bible dit, hein, nous dégageons donc l'odeur de Christ donc ce parfum de Christ en fait vous êtes une personne qui quand vous vous asseyez sans même dire quoi que ce soit vous dégagez la paix mm -hmm. <rire> il y en a ceux là que quand vous vous approchez vous sentez qu'ils dégagent le trouble ils ne sont pas tellement bien ils bouillonnent à l'intérieur pour créer des problèmes mais il y en a de ceux là quand vous vous approchez notre maître, le nôtre Outre, qui est le nôtre, il a dit que la paix de Dieu soit avec vous. C'est-à-dire que nous, nous sommes censés être de ceux-là partout où nous passons, peu importe. Nous ne sommes jamais des personnes qui peuvent amener des problèmes, des troubles ou partager un colportage, jamais. Nous sommes de ceux-là qui apportent la paix. Nous entrons dans une maison, le Seigneur l'a dit dans Matthieu, il dit, mais comme si vous entrez dans une ville et que vous trouvez que, dit, que la paix de Dieu soit avec vous dans la maison, et la paix de Dieu restera là-dedans, parce que vous, vous êtes des hommes de la paix, nous sommes censés pouvoir être ainsi. Donc quand on le regardait en fait, on trouvait qu'ils étaient tellement différents. Et par leur façon d'être, effectivement, c'est à ce moment-là aussi que la colère aussi, s'en pense. Vous savez, quand vous ne mettez pas dans les sphères où les démons peuvent avoir accès, pour pouvoir faire de vous ce qu'ils veulent, alors à ce moment-là, c'est la colère qui s'empare, effectivement, de ceux qui sont à l'extérieur. Oui, des mauvaises êtres. Parce qu'en fait, les diables, les démons influencent les autres, en fait. C'est pour ça que vous voyez que quand, quand vous êtes tellement quelqu'un de bien, c'est vrai que les gens ne peuvent rien trouver à pouvoir faire, en fait, vous dire, dire de vous. Mais en fait, votre attitude de paix, de joie et de pouvoir être toujours être quelqu'un qui parle du bien, ça dérange les autres. Ça leur dérange en fait. Mais ce ne sont pas les autres qui sont dérangés, ce sont donc les démons qui sont donc dérangés. C'est pour ça, dans les livres de Ephésiens, que nous allons lire avec vous, au chapitre 6. Ephésiens, donc au chapitre 6. Il nous dit, voilà, il nous dit ceci, donc verset 10, vous connaissez cela, il dit, « Au reste donc, frère, fortifiez vous donc dans les seigneurs et, et par sa force toute puissante. Il dit donc, revêtez vous donc de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Amen. Nous voulons te dire merci, notre part, glorifiant ton Seigneur encore pour la grâce et la joie que nous avons d'être dans ta maison, Père Saint-Dieu. Mon Père Saint-Dieu, nos cœurs se sont rejouis devant ta face, mon Père, au travers des chants et des cantiques que la chorale a chanté, que les enfants ont chanté, que ton fils a chanté aussi, Père Tibisson, Nous conduisons dans cette dimension. Nous avons réalisé que tu es descendu, tu es présent, Seigneur, et nous sommes heureux, Père. Merci encore pour ta bonté, Père, je t'en supplie, nous voulons plus, Seigneur, que nos cœurs et nos âmes puissent encore te donner encore plus d'avantages, mon roi, enfin que tu aies la gloire qui t'est vraiment due parce que tu, tu le mérites, Père. Bénis-nous encore ce soir, dans la parole que nous devons pouvoir entendre, Père saint dieu Garde-nous quand nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous, nous devons garder les territoires que le Seigneur, notre Dieu, nous a donnés. Au cas, L'ennemi ne puisse pas venir entrer pour souiller ce que le Seigneur nous a réellement donné. Ce que Dieu a donné au peuple d'Israël, c'était un territoire, un pays comme Dieu l'avait dit, un pays où coule le et le miel. Ce n'était pas aux autres nations que Dieu avait donné cela. Non, non. C'était donc au peuple d'Israël, donc à la postérité d'Abraham, que... Le Seigneur, notre Dieu, leur avait donné ces territoires, et lui, comme vous connaissez aussi cela, il l'avait déjà bien préparé, comme on l'entend, on l'a entendu évidemment, un pays où coule le, lait et le miel en fait. Cela était simplement destiné pour pouvoir réjouir chaque fois le peuple de Dieu. Un peuple qui était censé être dans cet endroit pour pouvoir glorifier Dieu parce que Dieu lui donnait. Donc et, et chaque année il bénissait, il agissait effectivement aussi, il pourvoyait en fait des comme nous l'avons entendu dans le, le psaumes qui a été lu. C'est le psaume 144. je pense que c'est cela. On a lu ici. Et psaume 144. Mmh. Voilà, c'est cela qu'il nous dit. Ça. Il dit, si Seigneur, il dit, voilà, il dit, il dit, verset 12, il dit, nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Vous entendez cela Nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Vous entendez cela il dit, nos greniers sont pleins et regorgeants de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers et par dix milliers dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes. Point de désastre. Point de captivité. Point de cris dans nos rues. Heureux le peuple là, pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est vraiment Dieu. Donc, voyez que. Quand le Seigneur place effectivement dans le lieu dans lequel il pouvait, il pouvoir qu'il a donné ses si liés, ce n'est pas pour qui que ce soit, c'est pour effectivement le C'est pour ça que vous comprendrez que quand ce peuple s'est tourné vers l'idolâtrie, vous vous souvenez, je crois que nous en avons parlé effectivement aussi, donc c'est un pays, comme on dit, un pays où coulent les laits, les miels, effectivement, où le ruisseau de Rousseau, tout, les, tout ce qui est merveilleux descend là-dedans. Ce pas pour autre chose, c'était pour un peuple qui s'accrochait à son Dieu et qui aimait son Dieu. Mais lorsque le corps de peuple se tournait vers des dieux étrangers, alors le ciel était devenu un ciel d'air. Oui, parce que ce n'est pas aux incrédules que Dieu a donné les territoires. Ce n'est pas aux idolâtres que Dieu a donné. C'est pour ça, frères et sœurs, nous devons comprendre que et le diable, il est tellement rusé, comme nous l'avons entendu, il est tellement rusé qu'il va toujours pousser le peuple de Dieu à sortir effectivement de l'emplacement dans lequel Dieu les a placés. Qu'ils aillent en effectivement. Comme vous voyez, quand Dieu a eu à pouvoir faire quelque chose de merveilleux pour le peuple d'Israël, il était lui le seul homme conduisait son peuple qui pourvoyait pour tout. Mais ils ont dit, ah, nous voulons être comme les nations en fait. Nous voulons aussi avoir un roi comme les nations. Mais comme la Bible l'a dit, que <rire> les dieux qui sont dans les nations, ils ont des yeux et ne voient point. Des oreilles et ils n'entendent. Le Dieu que nous avons, il a des yeux et il voit des oreilles aussi et il entend et une bouche aussi et il parle. Ils avaient cette grâce d'avoir Dieu comme roi. Quelle bénédiction, quelle grâce. Et parfois, on ne réalise pas effectivement ce que Dieu, et surtout quand il nous a placé dans notre... L'habitude, en fait, est une chose mauvaise. Et on ne réalise pas la grâce, l'amour de Dieu lorsqu'il nous a placés dans les conditions dans lesquelles nous devons être et dont il pouvait pour nous. Alors on a toujours tendance à pouvoir regarder à l'extérieur. On a l'impression que l'extérieur est vraiment pour, bon, effectivement, Réalité. Et comme nous pouvons le voir, effectivement, le diable a toujours tendance à pouvoir vraiment pousser, et surtout jouer avec la, la pensée effectivement des gens, le montant effectivement parce que c'est à l'extérieur, et les pousser les pousser effectivement ce qu'ils puissent arriver à pouvoir sortir effectivement de l'espace effectivement dans lequel Dieu les a placés. Aussi longtemps que nous sommes effectivement dans l'endroit que Dieu nous a placés, quelle bénédiction Aussi longtemps qu'Adam et Ève restaient dans le jardin d'Éden, ils n'avaient pas de problème. Il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de difficulté, il n'y avait même pas aucune pensée de souci. Vraiment, il y a, pourquoi les soucis allaient venir de quoi Des problèmes allaient venir où Même les larmes, allaient venir d'où Parce que nous sommes dans cet environnement dans lequel Dieu nous a... Et maintenant, il a fallu que ces démons-là viennent pour pouvoir les pousser à ce qu'ils sortent effectivement des limites dans lesquelles Dieu notre Seigneur. Voilà. Voyez-vous, Ephésiens chapitre 6, il nous fait part de cela en attirant notre attention pour que nous comprenions que ce ne sont pas des choses à prendre à la légère et que nous continuons à pouvoir avancer, avancer effectivement comme ça, sans prêter attention que l'ennemi. Verset 10, nous réalisons, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Il est le malin. Si tu n'es pas revêtu parce qu'il viendra d'une manière par-ci, par-là, par-ci, par-là, Dieu veut que tu sois vraiment dans une position où peu importe dans quelle direction il vient. Mais que toi, tu sois sûr effectivement qu'il vienne au nord, à l'est, au sud, en dessous, à gauche et à droite, je suis protégé. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. C'est important, mon frère et ma soeur. Ce que Dieu nous donne, c'est vraiment la protection puissante et que là, le diable ne peut même pas arriver à passer par. Il va essayer de trouver à gauche et à droite, il ne va pas trouver. C'est pour ça, il nous dit effectivement aussi, il nous courons un peu vite parce qu'il nous dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs. Et ça, il nous prévient d'abord effectivement parce qu'il viendra avec sa ruse effectivement pour te tromper que ton adversaire, celui qui est en face de toi, celui qui te déteste, qui ne t'aime pas, il veut te tuer, il veut ta mort. Mais toi sache que celui qui est en face de toi, c'est pas celui qui déteste toi. Parce que lui qui est en face fait, de toi, si Dieu entre dans son âme, il devient ton frère. Il devient ta soeur. Oui, monsieur. Et c'est la vérité. C'est un trompeur. Parce qu'il sait. C'est pour ça que nous avons entendu dès le départ, quand vous aimez quelqu'un, quand vous aimez, L'homme, l'être humain, normalement, effectivement, avec ce qui a eu à pouvoir avec la chute. À l'intérieur de lui, le diable a déjà détruit, saccagé, ce qu'on appelle l'amour. Il a mis simplement l'amour charnel. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Parce qu'il a cherché à pouvoir. C'est tout ce qu'il cherche, lui. Vous savez, quand vous gardez la parole de Dieu dans votre cœur, c'est parce que vous aimez Dieu. Vous l'aimez tellement. Adam aimait Dieu de tout son cœur, toute son âme, effectivement. Satan est venu pour saccager cet amour-là. C'est la vérité. Vous placez quoi Autre chose non, rions non, nous prions Dieu. On dit car nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs. C'est la raison pour laquelle il y a toujours insister insister insister parfois vous dites oh frère on entend toujours mais c'est la vérité parce que c'est là qui fait votre force votre victoire sans l'amour véritable tu es dans la défaite tu peux être saint dans ceci à pouvoir prendre mon frère et ma soeur, sans l'amour de Dieu dans ton âme tout ce que tu fais C'est pour ça même la Bible. c'est par là que nous reconnaissons qu'il y a des enfants de Dieu et des, des, des enfants du diable. Vous savez de nous Par quel moyen Parce qu'ils nous aimons Amen. Mais c'est écrit hein dans les scènes Écritures. je pense que c'est dans les livres de... Un Jean, pour la mention de rien, Un Jean, Jean, Un Jean, Un Jean. Un Jean. Un Jean. c'est ça, oui, ça. ça, c'est ça. Et puis nous disons aussi, voilà, au verset euh, 7, 9. Verset 9, il dit Quiconque est né des dieux ne pratique pas les péchés parce que la sémence de Dieu demeure. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu les enfants du diable. Quiconque, écoutez bien, mm -hmm. ne pratique pas. Pas la justice n'est pas de Dieu. Vous y êtes non plus, non plus que c'est lui qui n'aime pas. Vous entendez cela Parce que Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès les commencements, ce que nous devons nous aimer les uns et ne pas ressembler à Kayan qui était donc du malin et qui tu vois... Vous voyez en fait, c'est-à-dire que les faits de pouvoir aimer, c'est pour ça que vous pouvez remarquer frères de ça que le combat que nous avons, c'est le combat avec celui qui est en face de toi. Est-ce que tu l'aimes Est-ce que tu vas... Parce que le diable va le saisir s'il est, est faible dans la foi, même s'il est débutant. Le diable va vraiment les saisir. Il va vraiment te faire voir des vertes et de parmi eux, comme on le dit, dans, au travers de cette personne. Alors que ce n'est que seulement un instrument qui est utilisé. Pourquoi il le fait Parce qu'il sait très bien que quand celui qui est en face de toi il te fait du mal, et surtout qu'il s'assied avec toi quand même, parce qu'il est sur la même banque, il est malin, frères et sœurs. Nous devons rejeter l'ennemi. Le diable, il est malin, frère. Nous, nous avons la sagesse de Dieu. Nous avons, bien sûr, frères et sœurs. Nous devons comprendre et connaître effectivement les ruses du diable. Le Seigneur, merveilleux, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il est tellement fin. Il sait les sentiments de l'homme. Il sait comment faire. Il sait que quand quelqu'un te dit une parole très dure, il sait cela c'est pour ça que la Bible dit que, que votre bouche ne saute pas quoi que ce soit des paroles déshonnêtes, même des paroles blessantes non, toujours avant que tu parles à ton frère, à ta soeur, pèse d'abord la parole parce que la mort est sur ta bouche c'est écrit non la langue on se souvenez de cela donc elle est là, tu l'as à l'intérieur effectivement, elle n'est pas une parole elle est là c'est pour ça, faites attention, parce que ça bouillonne là-dedans. Quand ça commence à bouillonner pour parler de quelqu'un, toi, arrête de dire « Seigneur, est-ce que si c'était toi, tu parlerais comme ça de la personne ?» C'est ça le combat que nous avons tous les jours. Nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs, contre les dominations, contre les démons, oui bien sûr parce qu'il s'acharne à pouvoir injecter toujours la pensée dans la tête. T entend, t entend, t entend, paf, ces pensées sont entrées là-bas. Quand tu la consommes, tu sens que l'iniquité est entrée. Ça, quand tu es un fils de Dieu, ça te suit. Oui, oui, oui, Il oui. ne faut pas faire sortir n'importe quoi de la bouche, effectivement. Il faut d'abord piser. Savoir si ce que moi je veux dire ne va pas blesser ma soeur. Peu importe, même s'il a posé un... Parce que le diable est très malin. Il va pousser la personne à pouvoir quand même dire... Il y en a un seul derrière de toi, il te dit une parole qui est blessante. Difficile de supporter parce que ça commence à pouvoir faire couler les sangs à l'intérieur. Maintenant, on te regarde comment tu vas agir. Comment allez-vous agir à son endroit Que Dieu nous aide. Nous avons besoin l'esprit du Seigneur. Personne ne peut... On serait des bagarreurs partout. Hein? Hein, On casserait tout ici hein, parce que... Non, non, non, personne ne veut qu'on marche sous ses pieds. Hein. Mais Dieu m'a rendu grâce, m'a rendu capable de pouvoir accepter. Il a fait ça à toi, ma soeur. Il a fait ça à toi, mon frère. Tu as cela en toi, d'accepter qu'on te marche dessus. Et c'est ce que nous entendons souvent, l'expression que la grandeur, la grandeur. Ce qui est grand, ce qui est sage, s'humilie toujours. Tu laisses la personne croire qu'il est plus grand que toi. Mais quand on a l'orgueil, le diable, il est content. Il pousse là pour que tu montres aussi. Qu'est-ce que tu penses? Tu n'es pas la seule. Hein? Moi aussi. Alors là, tu es vraiment plus bas que la personne. Alors Satan dit, mais je l'ai eu en fait. Une fois qu'il a comme ça, il sait te parce qu'il va te manipuler aussi. Tu vas rentrer chez toi, oui, et moi aussi. Alors, tu vas te sentir un peu à hein? vient dire, mais je, je lui ai montré, hein? je lui ai aussi répondu, hein? mais, mais tu as été vaincu de toute façon. Oui, parce que pour avoir la victoire, cela, c'est que tu dois faire le bien à la personne qui t'a fait du mal. Là, quand tu rentres, tu dis, Seigneur, merci. Amen. Parce que j'ai vaincu. Amen. Mm -hmm. Mais quand tu as répondu mal tout ça, dis-moi, tu te sens contre. Oui, je lui ai montré aussi que moi aussi je suis, hein? mais tu n'es rien du tout. Et on de Dieu. Waouh, il est 35. » Donc on juste quelques minutes. Hein. Après, nous avons lu euh, un Jean, voilà. retournons dans le nous, nous avons lu Satan, voilà, Satan. Il nous dit, hein. « <rire> Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. » Vous avez compris, non ?« Mais contre les dominations, contre les autorités, et contre les principes, princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Quand on dit ces esprits méchants, ils ne pourront jamais être bons envers vous. S'ils si sont des esprits méchants, c'est pour vous détruire. Donc, là, ils sont, de toute façon, ils sont méchants. Méchants, donc ils les sont. s'ils sont dans les deux, vous comprenez ce qu'ils sont dans les deux. Dans la personne qui t'attaque et toi, se rentre aussi en toi, ce n'est que la flamme qui va. Et bien, vous allez de méchanceté en méchanceté méchanceté en méchanceté et puis c'est la racine qui s'est fait effectivement. alors vous pouvez chanter on vous entend chanter, on sent que derrière votre chanson là, ce ne sont que des bruits que vous faites l'amour de ces Jésus n'est pas parce que si l'amour de ces Jésus est là vous aimez d'abord vomir le mal Amen. Mmh. parce que de l'intérieur il ne peut pas rester avec quelqu'un d'autre il n'y a que la gloire de Dieu qui vient. C'est pour ça que ton âme se réjouit avec des cris gloire à Dieu. Parce que quand tu chantes, tu sens cette liberté. Parce que oh, il t'a délivré de la chose, effectivement. Nous avons repoussé derrière, en fait, l'ennemi. Satan, il a, il, il a la, dans, sa, dans sa, ce qu'il est effectivement aussi, il, il, il, il, lui, il pense. Qu Il va détruire effectivement ce qui a à Dieu et qui va vous amener toujours à rester dans la désobéissance. Dans ceci, c'est là effectivement aussi. Mais vous, comme vous savez ce que Dieu vous a montré, parce que c'est pour ça que le Seigneur nous montre en fait la tactique de Satan. Amen, amen. Frère, mmh. ne glorifiez jamais les démons. Amen, amen. Ne donnez jamais gloire à Satan. Amen. Donnez toujours gloire au Seigneur. C'est pour ça, rendez le bien amen. contre le mal. Quand on fait du mal, même si ça vous, ça vous ronge à l'estomac, toi fais tout ce que tu dois faire pour que tu rendes le bien. C'est cela la gloire que tu glorifies Dieu. Parce que c'est vrai, parce que si tu rends le mal, même quand tu tu, tu fais des calculs, c'est pour ça les gens qui sont malins, qui sont en train de calculer contre son frère, sa soeur, et si tu es en train de vous regarder avec des petits coups bas qui préparent Jésus mon roi, c'est dommage. Vous, vous, ce que vous faites, vous faites en fait les œuvres de Satan, vous le glorifiez, vous dites Satan, nous voulons. Vous dites pas comme ça, mais vous vous rendez pas compte. Votre subconscient, votre mémoire et tout ça souillé Et que le diable, effectivement, il est content parce qu'il vous tire comme un instrument. Toi, un fils de Dieu, une fille de Dieu, tu ne peux pas t'asseoir, préparer des combats contre ton frère et ta soeur. Non! Nous le répétons ici, que tout ce qui est pur, tout ça, il s'assoit. Ça c'est comme ça que vous glorifiez le Seigneur. Oui. Comment vous lui dire que vous l'aimez alors que vous glorifiez Satan oui, vraiment. Il est rusé, il ne va pas dire glorifie-moi. Non, non, non, il est rusé, il est malin. Il va t'utiliser parce que tu fais. Il dit, mais c'est pour moi, c'est moi qui veux qu'il fasse comme ça, il le fait. Donc il m'honore, moi. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est la vérité. C'est pour ça qu'on nous dit dans la scène des que qu'il dit mais résister à qui à Satan d'une foi ferme qu'est-ce qu'il va faire il fera pas de vous des copains hein? il fuira ils doivent arriver à pouvoir quand ils s'approchent de toi il regarde ma soeur là et dit, ah oh, celle-là, je vais la voir. Je vais d'abord lui mettre des pensées comme ça. Tu vois, ce frère-là, il ne t'aime pas beaucoup. La soeur-là, il ne t'aime pas beaucoup. Celle-là, ne t'aime pas beaucoup. Quand il te regarde, là, c'est son pas de main. Et puis la soeur, là, elle reste tranquille. Il dit, quand il le regarde, il dit, non, ma soeur même. Non, mon frère même. Non, non ça dit qu'il n'y a pas ça, dans son fond, il dit, non, non, il m'aime parce qu'il est ma soeur en Christ. Et mon frère en Christ. Mais certains m'ont dit, mais ce n'est pas possible. Oui. Et ça, pourquoi est-ce qu'il peut arriver à pouvoir dire cela parce qu'il a compris que quand on s'appelle frère en Christ, mon frère, c'était aussi un être humain, il va pouvoir faiblir et même poser un acte qui n'est pas conforme à moi. Mais moi, son frère, sa soeur, j'ai quand même la, la, la connaissance de ce que ce Dieu m'a instruit, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Vous savez, quand vous avez la parole qui reste vraiment en vous, frère, elle vous soutiendra dans le moment de l'épreuve, en fait. Quand quelqu'un vient, commence à voir t'insulter, il dit, mais nous avons appris que nous n'avons pas lutté contre la chair et les sang, mais contre les démons. Donc, si c'est un démon, je dois savoir que c'est un démon que je dois combattre et chasser pas ma soeur. Donc, je ne confonds pas les démons avec ma soeur et mon frère. Parfois, nous confondons. Pas parfois, mais souvent, que Dieu te bénisse. Souvent, nous, nous confondons. Tu regardes le frère comme ça, je vais pas lui dire bonjour. Vraiment. Oui, parce qu'il a mal parlé de moi, il a fait ceci. Mais s'il a mal parlé de toi, c'est pas lui, c'est les démons qu'il a utilisé. Toi fais l'effort nécessaire. Tu le vois, dis-lui bonjour, embrasse-le. Il enfin, va dire, mais qui Parce que l'amour a la puissance. Amen. Frère, si Christ est sorti du tombeau, c'est à cause de l'amour, mon frère. Mais c'est vrai, ça. Est-ce qu'il nous a aimés Oui. C'est une puissance, en fait. Qui terrasse. Et cette puissance, effectivement, fait fuir les démons. Les diables ne peuvent pas résister en face de l'amour. Parce qu'il n'a pas. Il ne peut pas l'avoir. Et c'est la puissance, effectivement, qui transforme. Vous savez, vous priez, vous priez avec amour. Vous chantez, vous chantez avec amour. Les choses changent. <rire> La Bible nous dit que Dieu est. Amen. Alors si nous sommes hein, 42, Ah, des temps vains, hein, que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse richement, oui. que nous puissions rester parce que Il nous dit révêtez vous hein, de toutes les armes. Donc n'oubliez pas une. Vous comprenez Il nous dit, hein, je vais aller vite, très bien, il dit, mais il dit, mais nous n'avons pas lutté contre la chair des sangs, non, chapitre 2, verset 12, pardon, contre les contre les autorités, nous n'avons pas lutté contre la chair des sangs, mais contre les autominations, contre, contre les autorités, contre les présents, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit, mais c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. On nous dit bien, hein? toutes les armes. C'est-à-dire que toi, qui sais que tu es au combat, hein? tu es au fond, là, tu ne te caches pas comme les généraux de la terre, effectivement, qui sont dans les caves, dans les, dans les bunkers, effectivement, et qu'on envoie les soldats devant. Mais hmm? ben oui, ils sont comme ça. C'est un autre jour là-bas. Non, non, notre Seigneur n'était pas comme ça. Lui va au front, il nous protège, nous, mais c'est vrai. C'est lui qui a combattu, non Alors, il nous dit, mais il nous dit, toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, voilà maintenant les armes que le Seigneur nous donne. Que toi et moi, nous devons veiller et puisque nous sommes au combat parce que si les boucliers manquent les l'ennemi aura toujours la possibilité de percée quand même si les cadeaux c'est dit que Dieu veut que toi et moi nous soyons vraiment armés vêtus de l'armure de Dieu effectivement nous tenir ferme là et c'est sûr et tous les jours quand on combat on doit être sûr que nous avons ça est-ce que vous comprenez qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, il dit il dit tenez donc ferme verset 14 ayez à vos reins la vérité pour voilà déjà quand tu as la que Dieu soit béni toi tu es saint de la vérité c'est là là là les mensonges ne passent pas où parce que c'est par le mensonge que le diable va trouver les moyens de voir te déstabiliser aussi avec des faux enseignements des fausses doctrines mais là quand tu as la vérité là, donc tu possèdes la vérité c'est pour ça que vous les avez éprouvés vous avez trouvé. Mais vous, vous avez n'importe quoi. Oh, Nous avons écouté celui-là à gauche et à droite ici, et à ceci. Et à ceci et cela. Et, et, et, et Frère, il y a un problème. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, que, <rire> ce qu'il y a dans ta ceinture, a beaucoup de trous. Ouais, en fait. bien, bien sûr que oui. Il y a des trous partout. Parce que ça fait passer. Mais quand il n'y a pas de trous, il en a pas de trous. Il dit Non, non, non, non, non, ça. D'abord, j'écoute d'abord. Ah oui, si ce n'est pas conforme, ça ne passe pas. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et je tiens ferme, je tiens ferme, parce que oui, parce que dans.. Aïe oh, Seigneur, a... dans, dans la bouche de Satan, il n'y a que le mensonge. Et tout ce qu'il est comme des démons n'ont que les mensonges, mon frère. Le Seigneur a dit, la vérité sort de ma bouche. Et je suis la vérité, le chemin et la vie. Frère, nous avons à gagner à aimer le Seigneur. Mmh. Comme souvent, le psaume qui dit, comment les jeune homme rendra-t-il son sentier En se dirigeant toujours d'après. Et qu'est-ce qu'il fait J'essaie. Voilà votre réussite.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 on l'appellera l'éternel, notre trois. Et si tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, il y a cette nature de ton Père à l'intérieur. Tu ne peux pas être injuste. Ah oui, oui, oui, oui. Tu ne peux pas avoir deux balances. Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui. Donc, il nous est nécessaire pour que nous. C'est la vérité que. Nous allons rapidement, quand même, vite, parce qu'il est 47, mais je ne pas. Il est bon, je vois veux Il dit remettez-vous la question. Il dit mettez, mettez, mettez pour chaussures à vos pieds. Où c'est <rire> Vous avez entendu Mettez pour. Parce que chaque jour, nous avons les chaussures, non n'est-ce pas Il dit, mettez vos chaussures à vos pieds. Écoutez bien, bien, le zèle que donne l'évangile de... Ah, donc c'est-à-dire que toi et moi ici, nous sommes censés être zélés. Vous savez ce que ça veut dire, les ailes, c'est l'empressement, c'est l'amour pour la chose. C'est pour ça qu'il disait que les ailes de ta maison me oh, Il a pris les fouilles, il a chassé tout ce qui était l'entrée Les vendeurs de ce chien, c'est là, parce qu'il dit, mais ma maison sera appelée une maison de. Frères et sœurs, nous devons revenir. Parce que le diable, c'est là qui commence à voir atteindre la flamme. Parce que quand tu es zélé pour les choses de Dieu, mais c'est la flamme pour toi, donc tu es exigeant dans ce qui concerne les choses de Dieu. Parce que ce sont des choses qui sont importantes pour toi. Les ailes de ma maison, oui, il est exigeant. Il ne peut pas y avoir de vendeurs. Il a pris des fouets, il a frappé, il a ramassé la table effectivement, de vendeur. Vous vous connaissez, non Les ailes de ta maison, mes devoirs. Donc il ne souhaite pas que dans la maison du Seigneur, il y ait des choses qui ne sont pas conformes. Parce que c'est ta vie à toi, c'est la grâce et la joie de pouvoir avoir d'être trouvé grâce à ses yeux de, de, de, qui te donne la grâce, de voir être tondu à toi. Et alors, je, je voudrais que, que tous ceux que je connais, même dans sa maison, quand les gens viennent, ils trouvent la joie, ils trouvent la, la vie, ils trouvent effectivement ce qui est nécessaire, pas trouver du désordre dans la maison de l'éternel. Ah bah, bon. Et puis il dit... Prenez par-dessus tout cela, les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du qui. C'est pour ça, quand votre bouclier, il n'est même pas là, où oui, il a aussi beaucoup trop de trous. C'est pour ça que vous voyez, frère ça va. Frère, ça va. Ça, pourquoi t'as pas. Ça va, ça va pas tellement trop bien. Alors, je ne me suis pas senti, venir que Dieu te bénisse. Je ne suis pas, pas senti la faute de venir à l'Assemblée. Tu n'as pas senti la faute de venir à l'Assemblée Oh, j'ai mis, j'ai mis mes, mes affaires quelque part là, pas, pas, pas, ça n'a pas marché, puis les bateaux ont coulé, les affaires ont coulé. Mais qui coule Mais que tes affaires coulent, mais la foi en Dieu ne peut pas couler. Ce sont des choses, des taux de bateaux, je pas moi. Oh, pardon, je ne parle pas de bateaux, je ne parle pas comme ce qu'il dit. Ne pensez pas que... Non, non, non, je vais donner un exemple. Oh, bon, ne pas moi, je ne sais rien, donne-moi un exemple, ça c'est rien. Bon, vous vendez les viandes. Bon, je donne un exemple. je ne sais rien. C'est pas vrai, c'est rien. Non, c'est pour que vous compreniez qu'effectivement, que importe ce pas que vous perdez. Mais ça ne peut pas, arriver à va pas déstabiliser votre foi. Parce qu'avec la foi, vous récupérez tout. Oh, en -en. Mais si, si, si la maçadise coule, qu'elle coule. Mais que ma foi ne coule pas. Parce que si la foi coule, je te perds tout. Alléluia. Je veux que la foi soit là. Avec la foi, tout remonte. Alléluia. Lève-nous, frères. Sainte Père et précieux sauveur, notre Jésus, nous voulons te dire merci pour ta bonté, pour ton amour et ta grâce et tes compassions à notre endroit. Nous voulons vraiment marcher avec toi et te servir, mon béni, mes Père sans dieu Rien, Père, ne peut nous abattre, mon béni, mes Père sans Nous sommes à toi, nous t'aimons. Le fait de pouvoir t'avoir, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. Tu déjà la victoire, mon béni, mes Père sans dieu La gloire te revient, mon béni, Père sans dieu Mon âme te loue et te glorifie et t'exalte encore pourra. Tes bontés, mon béni, mes Père sans dieu sont tellement innombrables, mon béni, Père C'est pour ça que tes bienfaits tes bienfaits sont innombrables, mon béni, Père je ne peux pas les compter, mon Jésus. Oh, tu es le trésor que nous avons trouvé, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Tu es vraiment le plus beau parmi les milliers, mon roi. Nous vivons pour ta gloire, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. A toi la gloire, à toi l'honneur, la puissance la victoire, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Parce que tu es vraiment le maître de l'univers, mon sauveur. Merci d'être notre sauveur. Merci d'être notre Dieu. Merci d'être notre roi. Merci d'être notre rédempteur, mon roi. Nous te disons merci encore pour l'évangile, mon roi. Oh, comme nous l'avons chanté, bénémoine Père Saint-Dieu. Donne-nous l'ancien évangile, mon roi. Et c'est cela que nous voulons, bénémoine Père Saint-Dieu. L'évangile que tu as prêché, mon bénévole, Père Saint-Dieu Que les apôtres ont prêché, mon roi. Oh bénémoine, Père Saint-Dieu. Louange à toi et honneur à toi. Nous sommes heureux, mon béni. Nous avons compris mon roi, ce monde n'est pas notre monde, mais me Père, Dieu, nous n'avons rien à porter, nous n'apporterons absolument rien, mais nous partirons avec toi mon Bénévole Seigneur, tu es notre trésor, le plus beau parmi les milliers, mon Seigneur. Merci encore mon roi, le monde nous trompe, il nous trompe avec tout ce qu'il a, Seigneur Jésus. -y. Et Père, ça, nous ne voulons pas amasser des choses inutiles. Là. Oh, passer la tromperie de Satan dans ce monde, mon roi. En avec l'un des hommes qui tue les hommes pour les biens, qui les ont fait pour des maisons, pour des pierres, pour cela. Alors que la vie d'un homme est tellement plus importante, mon roi. Alléluia. Les choses ont été créées pour l'homme, mais pas l'homme pour les choses, mon roi. Tu es Dieu, Jésus, mon roi. Alléluia. aide nous Père, à nous aimer encore ardemment comme tu le veux, Seigneur. Les uns, les autres, mon mon Père. Oh, c'est une grâce. Une grâce merveilleuse que tu nous as faite, mon sauveur venir mon Père Saint-Dieu. Que nos yeux soient ouverts et je t'aime, mon sauveur. Nous te servirons jusqu'à la mort, mon sauveur. Jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Les souffle de notre vie entre tes mains, mon sauveur. Dispose la là. Au nom de Jésus-Christ, mon Père Saint-Dieu. Souviens-toi de ton Père, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Il soit aussi fort et libéré, par son Dieu. De la peur, ben, mon ne mais pas du sang. Et libéré de tout ce qui l'empêchait de marcher avec toi. Oh Jésus. Merci, mon Père, bien aimé, Père Saint Dieu. L'orange et l'honneur à toi, au Dieu. Oh Jésus-Christ, mon soir. Merci. Nous te servirons, nous te serons fidèles. Pardonne-nous encore, Seigneur. Merci. Merci. Oh Jésus. Merci. Merci. Merci mon Sauveur. Oh Dieu, tout ce qui est impur, tout ce qui est mauvais, pas que nous soyons ne soit pris dans nos corps, nos pensées, nos suppositions mon béni et ma Dieu, seulement la pureté et la sainteté. Merci. Prouvez-toi De chaque frère et de chaque soeur, et de tous les nôtres, mon béni, mes personnes, Dieu, qui ont été empêchés d'une manière ou d'une autre, sois bénis et protégés aussi, mon sauveur. Merci. Merci beaucoup, mon sauveur. Gloire à toi et honneur à toi. Merci. Pardonne-moi encore. Merci. Merci. Merci, M. Seigneur. Avec toi et le sens, je t'en supplie. Pardonne-nous. Oui, Père. Je te loue de tout mon corps, mon Vivant, tu nous as aimés, Seigneur. Merci. Merci, mon Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Merci. Merci Père, merci Seigneur, gloire à toi, merci, gloire à toi, merci Seigneur être un peuple qui marche par la foi et conduit par toi mon mon Père Saint-Dieu, et éclairé par toi aussi Père, bénis ton peuple mon roi, ah, ce sont là les, les joyaux de ta couronne mon mon Père saint te nation. Merci Sobe. Merci Sobe. Tu le fais, mon béni, Père Saint-Dieu. En ce jour de grâce, mon sauveur, nous sommes appelés à pouvoir te servir. À revenir à toi. Dans l'obéissance, mon sauveur. à la crainte et le respect, Seigneur Dieu. Merci pour tout. Merci encore. Oui, oui. Merci. Amen. Merci Seigneur. Oui, tu l'es, mon sauveur, mon Dieu. Tu n'es pas historique, mon béni, mais Père Saint-Dieu. Et c'est ta maison, c'est ton lieu, mon béni, mais Et c'est ton peuple, mon roi. Et nous sommes attachés à toi, mon béni, mais Père Saint-Dieu. Nous pouvons pas courir après les vents, nous courons après toi, maître, béni, Père Saint-Dieu. Oh, comme nous l'avons entendu, le peuple de Tunane, si, dont l'éternel est Dieu, Seigneur, et Seigneur, nos troupeaux courent le pays, en plaisir. Le roi, je à toi. Béni soit l'éternel, notre Dieu. Oh, garde mon père, mon frère et ma soeur. Merci. Merci, Saba. Garde tes enfants, garde tes fils et tes filles. Garde ton peuple, mon roi. Merci. Merci, Saba. C'est cela que nous désirons et nous aimons, mon père. Tu nous as soutenus. Souviens-toi de mon frère, Seigneur Dieu. Aide mon frère Yves, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Souviens-toi de mon frère Michel. Ma soeur Marie-Thérèse, je t'en supplie, je t'en supplie encore, Père. Je te demande grâce, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Mon frère Amador. Seigneur, je te prie pour tous ces bien-aimés, frère, soeur. Oh, parce que tu vis, Seigneur, qu'ils soient aussi visités, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. À ta grâce. À ta grâce, mon Souviens-toi de mon frère, ma soeur, Seigneur, que la tristesse ne soit pas. Oh Dieu, que tu relèves ma soeur Marie-Thérèse, mon frère Michel, que tu ne relèves personne, que tu ne soutiennes personne. Dieu, je, Dieu tu es mon Père, je te suis reconnaissant pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. Garde ton peuple, mon roi, nous sommes à toi. Oh, nous avons. La grâce de pouvoir t'avoir, d'être éclairé, instruit, enseigné par toi et, et fortifié par toi. Ben, notre intérieur, nettoyé par saint Dieu et reculé davantage. Mon âme, tes loups, toi et ma sœur Sonia, qu'elle soit bénie. Merci parce que tu es réellement notre Dieu, notre roi et notre rédempteur. Béni soit ton saint nom, encore ce soir, au nom du Seigneur et sauveur. Jésus-Christ, notre maître. Alléluia. Que Dieu soit béni, mon grand. Il y a un cantique, « Oh, que toute la terre entende. Vous connaissez, non Merci. Merci. 216, 216 dans les fins. Et te se confie à toi. Je